Zombies, Salut tout le monde, c'est Cheryl. On se retrouve donc pour, je dirais, let's play sans être un let's play au niveau de Medieval Dynasty. Euh, suite à la mise à jour, je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais recommencer un let's play de zéro ou pas euh, Suite à la match du 23 septembre qui changeait toute l'histoire Pourquoi Parce que vous avez pu voir dans la vidéo précédente euh, Que je vous mentionnais, j'avais mis spoil en gros sur la vignette Que l'histoire d'UniGhost se terminait très très très vite Voilà donc euh, ça ne va pas vraiment être un let's play, je vais vous donner mes astuces, etc. Mais c'est un let's play que je fais sur Twitch en live. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait jusque là sur Twitch. Les conseils comme d'habitude que moi je fais pour que mes habitants soient heureux, etc. Donc euh, évidemment l'histoire du Nigos est terminée. Je suis en train de faire l'histoire d'Halloween. On va voir ça et je vais vous donner mes petits conseils par rapport à toutes les questions qui m'ont été posées sur le live ou peut-être des questions que vous vous posez vous-même. Donc au niveau, euh, si on vient ici dans gestion, vous pouvez voir que j'ai 6245 points de réputation, j'ai 9 de population, j'ai énormément de nourriture, énormément d'eau et j'ai du bois. Et j'ai 16 bâtiments sur 45 quand on regarde ici on peut voir que mes personnages sont en vert ils sont heureux mon épouse donc a eu un enfant que j'ai on peut renommer maintenant mais le nom qu'on veut donc moi j'ai choisi Jan. Hein, euh, c'était mieux que, que ceux qu'on avait jusqu'à maintenant donc Jeanne. après on a le choix hein, c'est pas un problème et ici j'ai donc une autre PNJ qui est à l'artisanat à l'atelier qui est enceinte au niveau des technologies euh, j'ai débloqué l'entrepôt de ressources 1 l'abri à bois 1 la maison ordinaire l'abri d'excavation l'entrepôt de ressources 2 je n'ai pas encore débloqué les maisons niveau 3 au niveau euh, des plans euh, je ne pense pas. J'ai acheté les clôtures en torchis et les portails en torchis. Alors certains d'entre vous sur le live m'ont dit qu'ils rencontraient des bugs euh, du fait de mettre la porte. Euh, moi personnellement, je n'ai pas de bugs. J'ai entouré mes champs pour voir ce que ça donnait. On va le voir. Et je n'ai pas personnellement de bugs. Donc dans les maisons ordinaires, je n'ai rien débloqué. L'abri d'excavation, je n'ai rien débloqué. Au niveau survie. Vous avez été nombreux à me demander par rapport à la cabane du pêcheur, on en revient toujours un petit peu au même, c'est à dire à, la, à ce qui se passait dans la bêta. La cabane du pêcheur peut vous aider au départ, mais si vous regardez tous les let's play qu'il y a, vous verrez rarement euh, des let's play où la cabane du pêcheur a été gardée. Pourquoi Parce qu'au niveau... Euh, de la cuisine maintenant puisque c'est plus la taverne mais au niveau de la cuisine et c'était pareil dans la bêta dans la taverne il n'y a qu'une qu seule recette à proposer à vos habitants qui est à base de poissons donc ce n'est pas rentable et ça vous prend un bâtiment pour rien donc ça peut servir au début bien que moi je ne m'en sers pas donc j'ai le pavillon de chasse 1 j'ai acheté aucun plan l'atelier de l'arboristerie je ne l'ai pas mis pourquoi parce qu'on s'est aperçu qu'au niveau ratio c'est-à-dire, euh, par exemple, la potion de soin redonne quasiment la petite fiole, je parle, hein, atelier d'herboristerie 1. Euh, ce sont les petites fioles que vous faites dans l'atelier. Et euh, le problème étant, c'est que si vous calculez, et je vous invite à le faire, quand vous prenez une potion de soin, euh, petit format, ça vous redonne autant que le plantain. Et euh, pareil pour le poison. Si vous faites empoisonner, vous verrez que euh, vous prenez un mine pertuis ça fait le même effet. Donc là, je pense qu'au niveau ratio, ils se sont un petit peu plantés. Euh, parce que ça n'apporte pas vraiment au niveau de l'herboristerie 1. Hein. Ça, ça ne vous demande pas de le faire immédiatement. Euh, comme on m'a demandé dans le chat, euh, bien souvent on me dit, ouais mais pourquoi... Euh, j'ai débloqué tel bâtiment, tel bâtiment, tel bâtiment. Ce n'est pas parce que vous débloquez, euh, vous avez la possibilité de poser 45 bâtiments qu'il faut les poser immédiatement. C'est un jeu à la base de gestion il faut suivre derrière. Il faut que vous ayez des PNJ, il faut que vous ayez euh, les outils, il y a plein de choses à faire. Il faut que vous puissiez payer vos taxes, donc il faut y aller doucement. C'est pas parce que vous avez 45 bâtiments débloqués que vous devez déblo poser 45 bâtiments. Donc, l'autre question qui m'a été posée aussi, ou alors commentaires qui ont été faits euh, quand j'ai mis la vidéo spoil en disant euh, « ça servait à rien de recommencer une partie puisque l'histoire d'UniGhost est deux fois plus courte, on le fait en, euh, en même pas une année » alors que dans la bêta, l'histoire d'UniGhost, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, euh, J'avais mon enfant qui était ado quand j'ai chassé une e -ghost du village, donc l'histoire est beaucoup plus courte euh, qu'elle ne l'était en bêta. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes à lire. Alors quand on fait pas un let's play, c'est pas gênant, mais quand on fait des let's play ou autre, je peux vous dire que c'est assez pénible de lire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, pourquoi euh, je n'ai pas rushé comme cela a été dit ou si on m'a demandé si j'avais rushé ou pas Non, pas du tout. Euh, j'ai pris une année, dans ma partie là que vous voyez actuellement à l'écran, j'ai pris une année en étant tout seul avec la maison en pierre, comme je vous le dis depuis le départ, commencez à construire une maison à pierre. Pourquoi Parce que déjà, elle se détruira beaucoup moins vite et elle, elle a déjà par la pierre un petit peu d'isolation. Donc, Commencez vos maisons en pierre, vous verrez que vous monterez le bonheur de vos PNJ beaucoup plus rapidement. Et ensuite, j'ai fait ma maison et ensuite j'ai fait un champ. Voilà, j'ai fait une année comme ça. Et pendant ce temps, j'ai fait les quêtes du Nigos et j'ai fini les quêtes du Nigos. Voilà, donc je n'ai pas rush. Euh, j'ai passé euh, presque trois, euh, euh, je vais dire trois jours, voire même une saison avant de savoir où j'allais poser ma maison. Euh, faire le tour, voir si j'avais pas un camp de bandits trop près, bien que, euh, pour information, les, les bandits ne viennent pas dans votre village, d'accord euh, Ils n'attaquent pas proprement le village, alors est-ce qu'il y aura des pop-ups Ça ne s'est pas encore passé dans ma partie. Ils ne vous attaquent en fait que quand vous allez vous balader, que vous croisez un camp de bandits et que vous que vous, vous battez avec eux. Apparemment, ils n'attaquent pas. Le village en lui-même, vous vous avez, avez jusqu'à présent, en tout cas, les retours que j'ai eu, Personne n'a eu les bandits qui sont rentrés euh, dans le village et qui ont commencé à massacrer tout le monde. Voilà, donc ça, c'était une chose. Ensuite, la question qui m'a été posée, et ça, c'est à la limite, ça revient au let's play de départ euh, que je vous avais fait, où je vous donnais mes conseils, euh, au niveau euh, des animaux, Ici. Euh, donc, effectivement, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que tant que je n'avais pas le puits, je n'ai pas pris de PNJ. Pourquoi Parce que maintenant, ils ont trois besoins, la faim, comme dans la bêta, le besoin de bois, comme dans la bêta, mais maintenant, il y a le besoin d'eau. Donc si vous n'avez pas le puits, euh, à part de voler des seaux et de remplir et de remplir les seaux d'eau et de leur mettre dans leur maison en attendant d'avoir le stockage, etc. C'est un vrai enfer. Moi j'ai perdu une année, enfin perdu une année non, ça m'a permis d'explorer, de trouver des camps de bandits, euh, de bien positionner mon village sans avoir un camp de bandits trop près, euh, de bien positionner mes affaires, de réfléchir à comment je voulais m'installer. Et quand j'ai eu le puits, je l'ai posé. À partir de là, j'ai construit des maisons et j'ai recruté mes PNJ que j'ai attitrés à la grange, etc. Mais on va voir ça. Donc au niveau de la carte, je suis avec le roi Lubodrog 1, le fou dans ma partie. Ce pas le meilleur des rois, je vous le cache pas. Mais bon, faudra faire avec. Pour l'instant, je n'ai pas eu de quête euh, au niveau du roi à faire. J'ai instauré mon village ici et je le développe un petit peu plus vers Gostovia que je ne le développe comme je l'avais fait dans la partie du let's play. Je ne veux pas le développer par là. Pourquoi Parce qu'il y a un camp de bandits juste par là. Donc faites attention quand vous posez vos maisons, euh, quand vous allez poser votre maison, ça ne presse pas. Vous pouvez survivre avec le feu de camp. Vous pouvez y cuisiner dessus sans avoir la maison, ce n'est pas un problème. Prenez votre temps cherchez bien votre endroit pour être tranquille voilà et une fois que vous avez posé votre maison vous continuez vos quêtes maison en pierre donc moi j'ai d'abord fait le tour ici j'ai regardé j'ai vu qu'ici, il y avait un camp de bandits dit, oh là, je me mets pas là donc je me suis installé ici pas très loin de, de Borovo, pas très loin de gostovia et comme dans le let's play donc pour les astuces ça va être exactement pareil donc, à ce moment-là, je vous mettrai euh, le, le let's play qui était avant la mage et qui s'applique toujours au niveau des astuces, euh, pour tout ce qui était qui n'est pas nouveauté, on dirait. Donc, et j'ai toujours mis à la grotte, comme je vous avais montré pour miner, un stockage ici. Comme ça, quand je vais miner, j'ai juste à poser dans le stockage et le stockage que j'ai mis ici est commun à le stockage de mon village. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Au niveau gestion, vous voyez, il n'y en a aucun. Euh, je suis je suis bien partout. J'ai 45 bâtiments à poser. J'en ai posé que 16. Le prochain bâtiment que je vais poser, ce sera sûrement euh, les poules. Parce qu'il y a les recettes au niveau de la cuisine. La cuisine, sachant que, au niveau de la cuisine, qui est le, un des nouveaux bâtiments, euh, la cuisine n'est pas urgente à faire. Pourquoi Parce que dans la cuisine, vous vous retrouvez donc avec la marmite et le four, et à gauche, vous avez le four à pain. Euh, si vous allez dans votre maison et que vous allez regarder, vous pouvez faire exactement la même chose, sauf tout ce qui est pain, quiche, etc. Pour ça, il vous faudra la cuisine. Mais quand vous en êtes en début de partie. Ne faites pas la cuisine tout de suite, ça ne vous servira à rien. Euh, pré débloquez vos plans comme le porridge, la bouillie, le ragoût, le ragoût de carotte, parce que vous avez le ragoût de chou, le ragoût de carotte, le ragoût euh, de betterave, le ragoût d'oignon, la viande en sauce plutôt, soupe, soupe de champignons et les œufs brouillés. Voilà, au départ, c'est ce que je vous conseille de débloquer. Vous allez pouvoir le cuisiner dans votre maison. Voilà, donc vous, une fois que vous aurez débloqué le stockage, euh, ben, vous mettrez tout là-dedans comme vous faisiez avant. Donc au début, vous construisez votre maison. Le conseil, comme je vous l'avais dit dans le premier let's play, faites-vous un champ avec une ligne de choux au départ, au tout début de votre partie, une ligne de carottes, une ligne de betteraves, une ligne d'oignons. Voilà, rien qu'avec ça, déjà, vous allez bien pouvoir commencer votre partie. Ensuite, à l'automne, vous allez pouvoir récolter les champignons qui servent à la fois à la cuisine et qui servent à la fois à l'herboristerie. Et les œufs, ça fait un autre plat. Plus vous allez leur mettre des plats variés, plus vos villageois vont être heureux. C'est comme si vous, en vous donnez à manger pendant un mois du steak haché, le steak haché, vous n'allez plus le supporter au bout d'un moment. Vous allez en avoir ras-le-bol donc ben, eux c'est pareil, Donc pour qu'ils soient heureux, il faut varier les plats que vous leur faites. Si vous leur laissez que de la viande grillée tout le temps, de la viande séchée, au bout d'un moment vous n'allez pas arriver à monter leur bonheur. Donc la nourriture est importante et en plus de faire des plats vous donne un stockage de nourriture plus important que d'avoir de la viande. Vous allez quasiment le doubler si vous faites des, des plats comme la, le porridge, la bouillie, vous allez voir que la capacité de nourriture disponible pour vos PNJ va quasiment doubler donc ça ce sont les premiers plans à acheter au niveau de la forge alors il y a l'atelier 1 où moi personnellement comme dans le premier let's play j'ai débloqué en premier les paniers en pour les vendre les bols en bois, pourquoi parce qu'il nous faut des bols en bois pour pouvoir faire les recettes qu'on vient de voir euh, les assiettes en bois, pourquoi parce qu'il y a des recettes qui demandent des bols et des recettes qui demandent des assiettes. Voilà, donc faites attention à ça. Donc ça, les paniers en, en osier, ça se fait avec des bouts de bois. Et ici, pour les bols en bois, les assiettes en bois, il va falloir de l'argile. Argile et bois, bien sûr. Ensuite, le seau, effectivement, et la fiole en bois. Pourquoi Parce qu'elle se revend quand même pas mal. Et puis, et puis ça va nous servir. Donc, mais ça, ça reste... Je dirais non urgent. Voilà. Vous pouvez les revendre si vous avez envie d'en faire. Ça fait monter l'artisanat par vos PNJ. Mais bon, débloquez déjà les paniers à nausier, les bols, les assiettes, les seaux. Ça sera déjà pas mal. Donc, au niveau de la cuisine, on l'a vu. Au niveau de la forge, j'ai débloqué, j'ai la forge 1. J'ai débloqué la pelle en bois, la faucille. Et c'est tout. Pourquoi Parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin d'autre chose, ça me suffit amplement. Au niveau de l'atelier de couture, je ne l'ai pas encore fait, c'est ce qui est prévu dans la, la prochaine fois que je me mettrai en live sur Medieval Dynasty au niveau de Twitch. Ce sera le prochain bâtiment que je mettrai, euh, parce que pour l'instant, j'ai déjà mon épouse avec mon enfant, j'en ai une qui est enceinte et qui va donc plus travailler à l'atelier. Donc, il faut calculer tout ça. Ce n'est pas la peine de construire des maisons pour construire des maisons, pour construire des maisons, parce qu'il faut que vous posiez des bâtiments. J'ai l'atelier numéro 2 que j'ai mis. Je l'ai posé. Je n'ai absolument rien débloqué pour l'instant au niveau des plans dans l'atelier numéro 2. Et la forge 2, je ne l'ai pas encore. Donc, je peux attendre l'atelier de couture, etc. Cuisine 2, l'étal de marché. Alors, certains m'ont demandé à quoi ça servait. L'étal de marché, vous le mettez en dehors de votre village. Et euh, dedans, par exemple, dans un étal de marché, vous vendez par exemple des outils. Si vous voulez vendre de la nourriture, il vous faudra un autre étal de marché. Puisque c'est un étal de marché par objet que vous voulez vendre. Donc, la nourriture, il faut un étal de marché. Donc, un PNJ qui s'en occupe. Euh, si vous voulez. Euh, mettre un étal de marché pour vendre des outils, vous faudra un PNJ qui va s'occuper de l'étal de marché des outils. Ça demande beaucoup de PNJ pour faire des ventes. Donc, attendez un petit peu d'avoir votre partie avancée. L'atelier 3, je ne l'ai pas encore débloqué. Tout ça, c'est pas encore débloqué. Donc, au niveau du journal, euh, j'ai fini au niveau de l'histoire de de euh, d'accord Je me suis mariée, j'ai donc eu un fils. Et j'en suis à la troisième année. Donc j'en suis à l'histoire d'Halloween au moment où il faut que j'aille lui parler pour faire le concours euh, de Lance, Puisque contrairement à l'histoire d'UniGhost, les quêtes d'Halloween sont exactement les mêmes quêtes que vous aviez dans la bêta. À part qu'ils ont changé peut-être un petit peu le texte. Mais ça reste, ça reste exactement la même quête. C'est-à-dire qu'ensuite, vous allez devoir aller l'amener à 100 bords, etc., etc. Et après, vous jouerez donc avec les quêtes chapitre 1. Donc là, il faut que par exemple, vous voyez, je prenne un habitant. Il faut que j'ai je, je, au moins 9 sur 10 d'habitants. Et euh, pour gagner, 24 points de réputation et, et passer à, à, à un stade de développement qui n'est plus qui est ville, alors que pour l'instant, je suis en village. Donc, au niveau de l'inventaire, bon, j'ai tout, tout mon inventaire à l'intérieur. Au niveau des points de, de, de compétences hein, au niveau de l'extraction, de ici. Euh, Chasseur de trésors, je vous le conseille, puisque maintenant, avec les camps de bandits, dans les camps d'argile, en vous baladant, en explorant, vous allez trouver énormément de choses, même dans les tonneaux, dans les charrettes. Et quand vous allez puiser dans l'argile, vous avez plus de chances de trouver des choses intéressantes à vendre. Mettre de la destruction, ça va vous permettre de récupérer, quand vous cassez, par exemple, quelque chose pour un bâtiment, une maison, euh, ça va vous permettre tout simplement de récupérer 50% des ressources du bâtiment que vous allez casser. Donc, euh, n'hésitez pas à le mettre là. Après, j'ai mis mule qui me permet de porter... Un petit peu plus de 5 kg au prochain niveau je pourrais porter 10 kg de plus voilà donc ça au niveau de l'extraction au niveau de la chasse euh, je dès que vous pouvez mettre tracker ça va vous permettre avec la touche alt de pouvoir voir les animaux la nuit ou le jour les animaux en rouge sont agressifs euh, les autres sont des animaux passifs donc ça va vous permettre de le voir chasseur attentif euh, vous, vous allez récupérer plus de peau, plus de viande euh, quand vous allez chasser. Ensuite au niveau euh, de l'agriculture, donc j'ai mis agriculteur expérimenté, là c'est vous qui verrez où vous voulez mettre vos points. Au niveau diplomatie, là aussi c'est vous qui verrez où vous voulez mettre vos points. Lisez bien en bas si ça vaut vraiment le coup. Sachant que comme je vous l'avais expliqué, Niveau 1, il vous faut, pour passer au niveau 2, il faut au moins que vous ayez mis un point dans le niveau 1 ici de l'arbre. Après, vous mettez un point au niveau 2 et après au niveau 3. Et si vous voulez avoir un point qui vous, qui vous intéresse au niveau 4, vous le mettez après. Mais ça ne vous empêche pas après de revenir au niveau 1. Ou même, si vous dites, ah ben ça, ça m'intéresse plus, vous pouvez aller voir votre épouse. Et lui dire, voilà, j'ai besoin que tu me rendes service et elle va vous réinitialiser. Tous vos, vos arbres de compétences vous récupérez tous vos points et vous les replacez comme vous voulez autre question qui m'a été posée c'était au niveau euh, que je n'y dis pas de bêtises c'est en technologie au niveau de la culture on m'a dit voilà euh, j'ai euh, débloqué les, les poules les poules la porcherie l'abri à oie, mais euh, je comprends pas la différence alors je l'avais euh, dit lors du let's play euh, les poules coûtent moins cher que les oies, d'accord Mais les poules et les oies vous donnent exactement la même chose. Elles vont vous donner des œufs et elles vont vous donner des plumes. La seule chose par contre euh, que je peux vous dire et que, que j'ai testé dans ma, la partie que vous voyez là, c'est que j'ai pris personnellement les poules. Je les ai mis dans mon village, mais au lieu de prendre des poules adultes, puisqu'elles vieillissent avec les années, j'ai pris des poussins. J'ai pris deux femelles poussins et un mâle. Il vous faut automatiquement un coq. Pourquoi Parce qu'un coq va vous permettre d'avoir des œufs. Et avec ces œufs, vous pourrez avoir soit des poussins que vous pourrez revendre, ou euh, tout simplement vendre les plus vieux, garder les plus jeunes. Si vous n'avez pas de coq, vous aboutirez à rien, sans oublier la nourriture pour animaux. Donc, euh, j'ai pris des poussins en deux saisons, à peu près, environ. Deux saisons, les poussins étaient adultes. Donc, euh, il vaut mieux que vous preniez les animaux bébés, parce que sinon, vous allez au niveau argent, rentabilité, y perdre, puisqu'ils vieillissent au fur et à mesure des saisons. Donc, si vous avez un coq qui a 5 ans, il faut vous dire que, euh, ben, votre coq euh, il va falloir en racheter un train hein, quand il ne va plus être là. Donc, vaut mieux les prendre bébés, que ce soit les poules, les, les cochons, les, les, les moutons, peu importe. Donc, poulailler à à, à, pour débloqué, abri pour les oies, ce n'est pas parce que vous l'avez débloqué, l'abri pour les oies, qu'il faut le poser. Si vous avez mis le poulailler, ça ne sert à rien, mis à part le fait de diversifier un peu votre village, mais ça, rien ne vous empêche. De bien mettre en place votre, votre village, de poser tout ce que vous avez besoin et que tout tournera et que vous avez tout un tas de PNJ, ce n'est pas un problème. Et de poser l'abri pour les oies euh, au bout de la dixième année ou même quand votre personnage est décédé et que c'est son fils qui prend la relève. Ça, il n'y a pas vraiment de fin à ce jeu. C'est un jeu de dynastie. Votre personnage va décéder, votre fils va prendre la relève, il va se marier, etc. etc. et c ainsi de suite. Le but étant que vous soyez le plus riche et le plus puissant de la vallée. Voilà, tout simplement. Donc, l'abri à oies et, la, et le poulailler vous donnent exactement la même chose. La porcherie, je l'avais dit, mais ça m'a été posé. Donc, la porcherie vous permettra d'avoir de l'engrais. Et euh, les écuries, ben, je ne vais pas vous apprendre, c'est les chevaux. La bergerie, par contre, a été placée, euh, avant on avait les chevaux, après. Euh, la, ber la bergerie maintenant ils sont avant donc ça aussi attention pourquoi parce que euh, il a été euh, démontré que le cheval certes va plus vite mais a une capacité de port d'inventaire si vous préférez qui est moins important que l'âne l'âne va, va certes courir moins vite mais il peut porter beaucoup plus de choses pensez à une chose, c'est que maintenant avec les bandits et tout ce qui est caché, le fait d'être à cheval, vous allez passer à côté d'énormément de choses, d'objets de, cachés, euh, vous allez moins explorer, vous allez tracer avec votre cheval. Et le problème, c'est que vous allez passer à côté ben, de, de, dans les bois de, de choses cachées. Donc personnellement, moi, euh, si je dois prendre euh, quelque chose au niveau de l'écurie, ce sera plutôt l'âne qui se trouve à Tutki. Euh, donc, la bergerie, ben, ça sera pour débloquer la laine, pour tendre les moutons. Les tables, maintenant, étaient pas assez plus bas aussi. Et euh, donc, les ruches pour le miel, etc. Donc là, je pense qu'on a tout vu. Euh, le nouveau bâtiment aussi qui, a euh, qui pour moi, je vous l'ai dit, n'a absolument aucun, mais aucun intérêt. Euh, les PNJ travaillent déjà très doucement. Euh, y, vous... vous, avez, vous Comment vous expliquer ça Vous faites les choses vous-même, ça se fait en 5 minutes. Eux, en 3 jours, c'est pas fait. Déjà, ils ne travaillent pas le matin. et Ils sont très lents, très très lents à travailler. Donc, ça vous fait monter l'XP, euh, les points, pour vous débloquer les points, ça, va, ça monte moins rapidement que si c'est vous qui faites les choses. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas tout faire. Mais, voilà, il faut le savoir, les PNJ ne travaillent pas le matin. Et... Euh... Donc automatiquement, l'après-midi passe très vite, ils arrêtent de travailler, il n'est pas très tard, et, et ils rentrent dans leur maison. Voilà, donc euh, essayez de, si vous voulez, monter vos, vos, vos points, euh, développer votre artisanat, votre technologie. Je vous conseillerais, moi, personnellement, de faire la popote vous-même. Voilà, de faire la popote vous-même. Euh, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide le cuisinier qui va mettre trois plombs va vous faire des choses du moins de temps que vous n'avez pas un énorme village avec énormément de PNJ et où tout roule très bien voilà donc on va aller au niveau là je pense qu'au niveau de tout ça on a fait le tour les maisons on a fait le tour il y avait donc je vous disais un, un le nouveau bâtiment qui est l'atelier du constructeur alors l'atelier du constructeur c'est un bâtiment que vous allez mettre au centre de votre village et euh, vous devriez mettre un PNJ qui va réparer quand, quelque chose est, quand un bâtiment ou une maison est endommagé à votre place. Or, ça prend la place d'un PNJ dans un bâtiment qui, pour moi, n'est pas primordial. Quand vous allez parler à votre épouse et que vous lui dites comment va notre petit royaume, elle vous dit Ah, ben, euh, les ouvriers manquent euh, d'outils. Les ouvriers, il leur manque des choses. Donc, euh, ou alors. Il y a des choses à réparer. Elle vous le dit. Il vaut mieux que ce soit vous qui le fassiez. Vous allez perdre un PNJ pour rien. Lui, il va s'occuper juste de réparer. Tant qu'il n'y a rien à réparer, il ne va rien faire. Rien faire du tout. Il va rester à son bâtiment. Il va vous prendre de la nourriture, de l'eau, du bois. Donc, attendez que votre village soit développé. Ça aussi, pour faire l'atelier du constructeur. Au niveau gestion, donc, si on rentre dans les détails, donc, comme vous le voyez, moi, comme d'habitude, ils sont en vert. Euh, pourquoi Parce que j'ai changé au niveau des habitations. Ils ont compliqué énormément le jeu aussi des, au niveau du, du bonheur de vos citoyens, euh, enfin de vos PNJ, parce que euh, les petites maisons, vous allez voir au début, vous pourrez... Vous, il y en a beaucoup qui se posent la question, mais je ne comprends pas. Ils ont à manger, ils ont du bois, ils ont de l'eau. Euh, ils manquent de rien. Je les ai bien mis euh, là, euh, là où ils aiment travailler. Parce que maintenant, dans les dialogues, vous pouvez leur demander ce qu'ils aiment. Il y en a qui vont vous dire « Ah non, moi, j'aime pas me salir les mains. » Donc, n'allez pas mettre ce PNJ au champ. S'il si, euh, y a un PNJ qui vous dit « Moi, j'aime bien crapahuter dans la nature, etc. » C'est plutôt quelqu'un que vous allez mettre à la cueillette ou au champ. Faites attention à ces dialogues-là. Il vous donne des informations sur le PNJ, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Si vous mettez un PNJ dans un travail qu'il n'aime pas, automatiquement, il va avoir son bonheur qui ne montera pas. Au début du jeu, ils ont corsé, corsé l'affaire puisqu'on a du mal de les passer en jaune, du, du, du, du petit smiley jaune au petit smiley vert. Pourquoi Parce qu'il faut très vite passer des maisons ordinaires, les petites maisons ordinaires de départ, à la maison numéro 2. Euh, vous allez voir que là, votre bonheur va monter en flèche. Alors, comme j'avais dit dans le let's play euh, concernant la bêta, euh, j'attends moi qu'ils euh, qu soient en couple, c'est-à-dire qu'ils dorment dans le même lit. Là, c'est qu'ils sont en couple. Si vous allez dans la maison qui ne dort pas dans le même lit, ils ne sont pas en couple. À partir du moment où ils partagent le même lit, ils sont en couple. À partir de là, vous pouvez construire la maison ordinaire. Et vous allez voir leur bonheur qui va monter très très vite. Donc ça c'est la première des choses. Et après donc c'est à vous de voir. Après ici, quand vous avez le petit bonhomme là, rouge, cela veut dire qu'il n'y a pas d'ouvrier et qu'il n'y a pas de tâche à faire. Parce que au niveau du puits, je préfère le faire moi-même comme la nourriture. Par contre vous voyez l'abri à bois, l'abri d'excavation, il n'y a rien. Il, y a, il, ne, il ne leur manque rien, ils ont tout ce qu'il faut. Au niveau de la chasse, idem. Au niveau de l'agriculture, il, là, ils me mettent qu'il manque une, des tâches à faire. Oui, parce que je n'ai pris que des fermiers qui labourent les champs. Je n'ai pas mis encore de PNJ qui s'occupe de faire l'engrais, qui s'occupe de faire la farine, qui s'occupe de faire tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai ici ce petit carré rouge. Il va disparaître si je viens à mettre un PNJ et que je le mets non pas fermier. Euh, et que je mets l'autre travail qui est proposé par la grange, à ce moment-là, je lui dirai de faire l'engrais, je lui dirai de faire la farine, je lui dirai de battre le foin, etc., etc., de s'occuper des graines et tout le bazar, et ça, ça n'y sera plus. Au niveau de l'élevage des animaux, vous voyez, il n'y a rien. Production, tout va bien. L'atelier, j'ai une jeune femme qui travaille, elle n'a besoin de rien, elle a les outils et elle a tous les matériaux qu'il faut. La forge, je n'ai encore pas de PNJ, ça, ça sera à recruter euh, dans euh, le, la, prochaine, la prochaine fois que je serai en live. Euh, la, le prochain coup, ce sera faire une maison, recruter quelqu'un pour la forge, construire l'artisanat et mettre quelqu'un pour l'artisanat dans euh, ben, l'atelier de couture. Donc là, effectivement, dans la forge, il n'y a personne. Et au niveau des entrepôts, donc j'ai l'entrepôt de nourriture. L'entrepôt de ressources dans le village et l'autre est près de la grotte comme vous l'avez vu. Au niveau des champs, j'ai fait un champ qu'avec, comme vous pouvez le voir, ici. Les, Alors c'est les betteraves, ça il me semble betteraves hein. ou là je ne sais plus, enfin, radis ou betteraves. Hein. là j'en ai mis, voilà de 6. Des choux, des carottes, et ici je ne sais plus le nom, je l'ai avalé mais vous reconnaîtrez. Le deuxième champ, j'y ai mis essentiellement euh, tout ce qui était avoine et seigle et euh, blé, il me semble. Parce que au niveau de la nourriture pour animaux, ça vous est énormément demandé. Il vous faut de l'avoine, du seigle, mais vous en faut aussi pour la cuisine, pour varier les plats. L'hiver, faites-leur des ragoûts, des plats consistants. Euh, et l'été, faites des plats plus légers, de la soupe, euh, des bouillies de baie, des choses fraîches, Mettez-vous à leur place en fait. Dites-vous, voilà, qu'est-ce que j'aimerais manger Il fait chaud. Euh, ils, vont, ils vont manger les ragouts, c'est pas le problème, mais bon, si vous voulez monter leur bonheur, c'est comme ça qu'il faut que vous réagissiez dans votre tête. Qu'est-ce que j'aimerais manger Il fait chaud. Je vais plutôt privilégier les baies, euh, les ga les, pas les gâteaux, mais il les, euh, les, euh, y a un nouveau plat avec les baies. Euh, donc, euh, les baies, les, euh, les bouillies. Et pour tout ça, il va falloir de l'avoine autant que pour la, la, la nourriture. Pour un niveau, il faut de l'avoine et du seigle. Le champ 3, euh, pareil. J'ai mis essentiellement euh, du bois et du seigle. Donc, et j'ai mis un verger avec des pommiers, euh, des poiriers. j'ai pas mis de cerisier, mais j'en ai. Donc, il faudra que je le rajoute ça aussi. Au niveau des animaux, ben, j'ai des poulets. Alors, c'était des poussins deux saisons plus tôt et vous voyez je commence avec deux poules et un coq qui ont 0,5 d'âge ici alors que quand vous allez l'acheter directement adulte vous ne savez pas l'âge qu'ils ont donc ça se trouve vous allez vous taper une poule qui a déjà cinq ans ou un coq qui a déjà cinq ans et il faut vous dire qu'ils meurt donc euh, niveau rapport qualité prix prenez les bébés poussins et puis deux saisons après, vous avez des œufs puisqu'ils sont adultes, voire même une saison, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, donc, ça n'a pas d'importance. Donc, on va aller voir dans le jeu si le jour s'est levé. Donc, au niveau du village, quand j'ai débuté, j'ai débuté tout simplement avec la petite maison ici et un champ que j'avais mis par là, que j'ai cassé après par la suite. Dès que j'ai pu, j'ai fait le puits, j'ai fait le stockage et j'ai fait le stockage de nourriture niveau 1. Donc là, je ne sais pas si j'ai ma torche sur moi, je crois pas. Euh, évidemment que non. Alors, je vais aller chercher une torche pour que vous voyez. Je suis un petit peu lourde. Je n'ai pas l'impression que je puisse courir très vite doit avoir une torche là dedans euh, qui traîne alors massue massue massue c'est bien une choses que j'ai trouvé en me baladant alors une torche voilà Hop, je vais l'équiper comme ça ce sera plus simple pour que vous voyez voilà donc hop hop c'est pas ça alors donc j'ai construit ma maison j'ai fait mon petit champ j'ai stocké dans ma petite maison et euh, j'ai fait mes quêtes du d'unigost. Ensuite, j'ai fait ma popote. J'ai mis mes points de compétence. J'ai fait le stockage de nourriture. Le stockage de ressources. Le puits qui est ici. Là, maintenant, bon, il y a l'abri d'escalation. Et la grange qui est là. Donc, pendant une année, je n'ai fait que avec ma petite maison. Ici. Et un petit champ. En face que j'ai cassé après par la suite maintenant par contre dans ce que je voulais vous montrer vu qu'il fait nuit mais ils ont l'air de pas Alors ici vous voyez que je suis passé à maison niveau 2 donc il y en a ici alors celle là n'est pas encore isolée parce que j'attends le calcaire donc là ils font bête ghost et ils font chambre à part, alors que quand je les ai déménagés, ils étaient dans le même lit. Mais bon, c'est pas grave, ils se réconcilieront. Je sais pas, ils se sont fâchés pendant, euh, pendant la nuit. Ici, c'est mon épouse, c'est moi. Alors, autre nouveauté aussi pour la bassine. Euh, avant, on faisait la bassine, c'était automatiquement rempli d'eau. Plus maintenant, si vous voulez mettre de l'eau dans la bassine pour pouvoir vous laver, il faut que vous preniez un seau rempli d'eau. Vous remplissez une seule fois, ça suffit. Mais il faut remplir maintenant avec un seau d'eau. Votre bac pour pouvoir vous laver. Donc ici, c'est mon épouse avec mon fils. Voilà. Ici, on va aller voir. Donc là, ils sont pas couchés. Je peux pas vous dire s'ils sont en couple ou pas. Ici. Hop. Là, vous voyez, ils sont en couple puisqu'elle elle dort dans le grand lit. Quand enfin, ils sont pas en couple en général un hein, se couche sur le petit lit mais bon peut-être que lui il se couche un petit lit je sais pas il a pas l'air de vouloir euh, bouger si je lui dis de bouger un ah. peu est ce qu'il va vouloir voilà rentre chez toi s'il te plaît que je vois ici tu dors avec ta femme pardon si je vois que tu dors avec ta femme ou pas voilà parce que dès qu'ils vont dormir ensemble faut dire qu'il y a bébé en route hein. très peu de temps après voilà donc là j'ai un couple ils dorment bien ensemble et ici, là, vous voyez, j'avais une autre petite maison, je l'ai cassée. J'essaye de calculer en posant mes maisons de façon à après à pouvoir les transformer en niveau 3. C'est à peu près la même grandeur. Donc, je crois que vous comptez à peu près du bout de votre maison, là, 17 pas. Et euh, ça vous fait la grandeur de la maison niveau 2. Donc, euh, et ici, la maison est vide. Voilà, donc c'est soit je vais la casser, la passer direct niveau 2, je ne sais pas encore comment je vais tourner ça. Ensuite, l'autre chose, à alors ici, j'avais montré cette astuce lors du live, ça m'a aidé beaucoup. C'est-à-dire que quand je casse une maison où il y a un habitant, je le fais en général la journée. Si celle-là, par exemple, je voudrais la passer au niveau 3. Pendant la journée, dès qu'ils vont se lever et aller de la maison, je prépare tout ici au sol, rondins, pierres, etc., et euh, je, je passe la maison niveau 3 ils vont être sans abri certes le temps que je construise la maison mais en 5 minutes si vous avez tout bien mis par terre vous avez construit la nouvelle maison et il n'y a aucun problème donc là c'est une autre astuce mais je vous l'avais je crois déjà donné ensuite au niveau de la forge selon ce que vous voulez n'oubliez pas de mettre dans les coffres ce dont ils ont besoin par rapport à ce que vous leur avez demandé comme travail moi j'ai mis des bâtons les minerais de fer que j'ai trouvé, les minerais de cuivre que j'ai miné, les plumes, les pierres, etc. Ça, c'est en fonction de ce que vous leur demandez de faire. Ici, dans Gestion, vous allez dans les bâtiments. Vous allez, par exemple, on est à la, on est à la forge. Donc, vous cliquez sur Forge, forge la touche F. Ici, vous avez aucun ouvrier, aucune affectation. Et ici, vous voyez, pour travailler, il leur nécess... il faut qu'ils aient des maillets. Donc, il faut leur mettre dans le coffre de la forge et non pas dans le coffre du stockage général. Il faut que vous mettiez les outils qui vous sont demandés. Donc là, il n'y a aucun ouvrier, donc il n'y a aucune tâche attribuée. Euh, il n'y a pas de souci. Donc là, pas de problème. Mais n'oubliez pas de leur mettre ici les outils et de surveiller qu'ils a... qu en aient tout le temps. Sinon, ils ne vont plus bosser. Donc le puits, c'est pareil, c'est moi qui m'en occupe. Donc je prends les seaux qui sont mis dans le stockage, je les remplis et je les mets euh, au niveau de la, du stockage de nourriture. Au niveau de l'abri d'excavation, pour pouvoir travailler, c'est-à-dire des pelles en bois, qu'elle vous ramène de l'argile pour faire les, les assiettes et les bols, il faut lui mettre des pelles en bois. Si vous voulez qu'elle vous ramène des cailloux ou, euh, ou autre, il faut des pioches. En pierre ou peu importe hein, euh, pelle et pioche peu importe en quoi vous leur faites il faut des pelles et des pioches s'il n'y a pas ça ils ne vous ramèneront pas ce que vous avez demandé par exemple dans l'abri d'excavation ici gestion ici on va dans l'abri d'excavation on, on clique dessus F donc là pioche pelle vous avez ici il y en a bien d'accord et ici, il y a ce que je lui demande. Donc D'ailleurs, je vais en profiter d'être avec vous pour euh, diminuer un petit peu, tout petit peu l'argile. Voilà, on va dire à, à 20, 20, 25. Et je vais plutôt monter le calcaire pour isoler les maisons, ce qui va les rendre un petit peu plus heureux. Et les pierres, je vais baisser un petit peu à 15. Et je vais mettre 30 d'argile. Pourquoi Parce que l'argile, en a besoin pour les bols et les assiettes et le calcaire pour isoler les maisons en pierre. Si vous avez des maisons en bois, vous isolez vos maisons avec l'argile pour les maisons en bois, le calcaire pour les maisons en pierre. Donc, s'ils si n'ont pas d'outils pour travailler, ça va s'afficher ici. Euh, vous aurez un espèce de petit tas de rondins qui dit qu'il manque quelque chose. Et il vous suffit de, de toute façon de parler à votre épouse et elle va vous dire ce qui manque. Ensuite, au niveau euh, de la grange Donc ici c'est ce que je, je l'ai laissé parce que je l'ai montré en live l'autre il euh, n'y bah, a pas longtemps là quand je quand, quand j'ai avancé ma partie euh, je prends dans le stockage de nourriture tout ce qui est en dessous de 75% et je le pose ici comme ça la saison suivante je suis sûre que j'ai de la pourriture si vous le laissez dans le stockage de nourriture ça va pourrir moins rapidement tandis que là vous le posez là vous avez juste même si vous êtes en surpoids vous prenez comme ça papa pam, et vous vous tournez et vous faites votre engrais ici au moins comme ça vous êtes sûr d'avoir de la pourriture d'avance quoi donc ça c'est à surveiller dans votre coffre euh au niveau du stockage de nourriture dans le coffre ici il faut impérativement sinon ça ne marche pas moi il me manquait euh, pendant le live des sacs ordinaires hein, qui se sont usés euh, donc ben, ils, ils plantaient plus ils ne faisaient plus rien pourquoi parce qu'ils n'avaient plus de sacs donc il faut leur mettre impérativement dans la grange toujours pareil vous mettez des outils affectés à l'endroit où ils vont s'en servir donc ils ont besoin dans la grange de faucilles peu importe qu'elles soient en bronze, en pierre, mais faites-leur des fossiles Il leur faut des houx il leur faut des sacs, euh, il leur faut de l'engrais, et ensuite il va vous falloir différentes graines. Voilà, et de la paille aussi. Euh, donc ça, c'est ce que vous devrez faire. La personne qui s'occupe de ça, je n'en ai pas encore mis, parce que pour moi, je le fais, ça monte plus vite, parce qu'on n'en a pas besoin tout le temps, elle ne va pas tout le temps faire de l'engrais, elle ne va pas tout le temps euh, battre euh, les, les graines, elle ne va pas tout le temps vous faire de la farine. Donc, euh, PNJ, plus urgent, c'est pour vos champs. Donc, au niveau des champs, comme vous le voyez, j'ai mis en torchis. Voilà, donc ça, c'est le côté un peu, euh, on dira déco. Déco du jeu. Voilà. Donc, euh, avec mes différents champs. Et ici, j'en ai fait un autre, puisque, je, comme je vous ai dit, je me développe plutôt vers la gauche. J'en ai fait un autre ici. Vous voyez, ils vont s'en occuper, ils vont le faire. Mais, pour l'instant, ils sont pas motivés. Alors, à, à savoir que pour faire les barrières en torchis, ça demande énormément de bâtons. Hein. Donc, euh, là, j'ai voulu délimiter euh, lors du live pour leur montrer euh, ce que ça donnait mais je vais attendre un petit peu pour l'autre champ là bas et je crois que j'en ai fait un autre derrière euh, un petit peu plus haut je peux pas courir je sais pas pourquoi je vais être lourde et là j'ai un autre champ voilà et là voilà pour le seigle avoine et seigle ensuite ici j'ai donc un verger où ils ont déjà récolté euh, sur les arbres ce qu'il y avait à récolter il faut juste que je rajoute les cerisiers pour leur varier la nourriture ensuite donc la stockage de nourriture vous savez ce que c'est ensuite pour le chasseur alors ça ça a été euh, vu pendant le chat je leur ai fait la démonstration pendant le chat euh, sur le live plutôt sur le chat si dans le coffre de votre chasseur vous ne lui mettez pas un arc des flèches des couteaux d'ailleurs il n'en a plus le mien tiens je vais lui en mettre parce que sinon il va rien me ramener voilà il va pas dépecer la viande il faut qu'il ait un arc il faut qu'il ait des flèches et il faut qu'il ait euh, des lances, mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi Vous me direz, non, mais moi, je mets pas d'arc, il me ramène de la, de la viande. Oui, mais il vous en ramène beaucoup moins. Beaucoup moins. Faites le test. Il vous en ramènera beaucoup moins que si vous lui mettez l'arc. L'arc simple, pas besoin de l'arc recourbé. J'ai mis ça parce que moi, je ne joue pas à l'arc. Mais euh, l'arc simple suffit, des flèches, et euh, vous allez voir vous aurez le double de nourriture de viande et le double de cuir que si il n'a pas que s'il n'a pas l'arc et les flèches. Donc Vous voyez effectivement l'animation de votre chasseur se faire, mais vous aurez deux fois moins de ressources et n'oubliez pas de mettre de couteau, sinon il ne dépassera pas, il va tuer l'animal, mais il ne pourra pas le dépecer comme vous, quand vous tuez un animal si vous n'avez pas le couteau, ben vous ne pourrez pas dépecer votre animal. Donc pensez à ça et ça se met dans la cabane du chasseur et non pas dans l'entrepôt. Ici j'ai l'abri à bois niveau 1. J'ai un employé qui y est, et ici, dans le coffre, je lui ai mis des haches. Voilà, en pierre, certes, en attendant d'avoir mieux, puisque ça sera un petit peu plus tard euh, au niveau de l'avancée du village. Donc, vous avez pu voir, voilà, en gros, je vais vous montrer euh, les euh, petites poupoules. Donc, vous voyez là, c'est fermé, j'ai clôturé, ce qui fait beaucoup plus réel si on en avait les animaux... Euh, les cochons dans les maisons et je vous en passe donc là maintenant on a un petit portail euh, voilà, qui se met comme ça et voyez mes, mes petites poules elles sont là avec euh, le coq mâle là et ils étaient euh, ben, poussins il n'y a pas deux saisons quoi voilà donc là après il ben, faudra faire pareil je ferai pareil sûrement pour les cochons voilà je trouve plus euh, disons rp plus réaliste de, euh, de mettre des petits euh, des petits trucs comme ça mais c'est pas urgent j'attends de débloquer la taverne aussi euh, je leur mettrai sûrement un petit feu de camp vers le début euh, ou le milieu du village euh, ou ici à côté pour qu'ils puissent se retrouver autour du feu et être heureux là on va voir si vous euh, voyez là il ne pas euh, il est où non il, est pas, il fait sa tournée et euh, là donc on a bien euh, un couple ici ils dorment ensemble et ici il n'y a personne et l'autre couple est là bas au fond mais je crois qu'ils sont en brouille on verra bien en tout cas voilà donc ce que je ferai c'est petit à petit je vous posterai euh, des vidéos, euh, ben, du... je vous ferai une vidéo quand on aura avancé un petit peu les choses en live. Donc déjà moi c'est les premiers conseils que je vous donne, à vous de voir si vous voulez les appliquer. De toute façon je vous remets en, à la fin de la vidéo euh, le let's play qui était avant la mage. Les conseils que je vous donne sont exactement les mêmes suite à la mage comment bien débuter, etc, que ce que je vous avais mis dans le let's play de la bêta, euh, mais en vous parlant, comme je vous l'ai expliqué, l'herboristerie, le puits, etc, allez-y doucement, ce n'est pas parce que vous avez 45 bâtiments qu'il faut en poser 45, faites à votre rythme, le principal est de monter, monter non seulement le bonheur de vos PNJ, euh, pour éviter qu'ils repartent. il faut aussi... Maintenant, surveillez ici au niveau de votre épouse. Ici, qu'elle n'ait pas de flèche qui va vers le bas. Euh, parce que ça veut dire, c'est pas qu'elle n'est pas heureuse. Elle peut avoir un smiley vert et là avoir 100% de morale. Et vous allez avoir une petite flèche qui descend. C'est tout simplement ses sentiments. Pour faire remonter ça, vous trouvez soit le vendeur euh, de cadeaux exotiques, soit vous allez trouver dans la nature des choses. Faites attention à la personnalité de votre épouse. Si elle est snob, vous lui offrez un couvre-lit, elle va faire la tronche. Donc vous lui offrez un collier, elle va être contente. Par contre, dans le sens contraire, si c'est une fermière, eh bien tout simplement vous lui offrez un couvre-lit, elle est contente. Par contre, si vous lui offrez quelque chose de trop somptueux, elle ne va pas le prendre bien, pourquoi Puisqu'elle est fermière. Donc il y a différentes classes euh, maintenant de PNJ dans les jeux. Et pour connaître ces classes, il suffit d'aller dans l'onglet « discussion », pas romantique, mais « discussion » pour apprendre la personnalité euh, tout simplement de vos PNJ. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc Je vous reposterai des vidéos comme ça petit à petit euh, au fur et à mesure que j'aurai avancé en live euh, le village. Je pense que c'est plus simple. Euh, les conseils, je vous en ai déjà donné pas mal dans le « Let's Play euh, » avant la bêta réutilisez-les, il n'y a pas de problème, plus ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, si vous avez des questions que je n'ai pas abordées, parce qu'il y en a eu tellement lors des lives, euh, vous étiez super nombreux sur le live, et merci à ceux qui sont venus, donc euh, j'ai peut-être zappé des questions, là, qui m'ont été demandées euh, dans les différents lives, quand je faisais le village, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir, je vous mets à la fin de la vidéo, le let's play, euh, et puis bah, écoutez, bon médiéval dynastie à vous euh, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne bien sûr euh, d'abord c'est plus sympa et puis, euh, puis ça aide la chaîne effectivement à monter et puis vous êtes au courant comme ça euh, quand je poste une nouvelle vidéo et puis bah, si vous voulez me rejoindre sur Twitch en live, c'est gratuit aussi vous avez le lien, donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée j'espère que tout ça vous aura aidé si je pas été clair sur certaines choses, n'hésitez pas, vous me posez des questions, vous mettez des commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de Medieval Dynastie où ça aura avancé. Il y aura sûrement euh, les cochons, il y aura sûrement euh, d'autres choses, donc ce sera un peu moins régulier que ça n'était, Mais euh, je ne vous laisse pas tomber pour le let's play, donc n'hésitez pas pour vos questions. Allez, bye bye